Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'environnement de réalisation des examens. Ici, nous nous trouvons dans l'interface FunMOOC, et euh, au niveau de la semaine 0, de quoi avez-vous besoin pour suivre ce MOOC et l'activité examen. Le principe de l'examen, c'est de lancer un environnement de développement Python qui s'appelle Jupiter, donc ça vous l'avez déjà découvert, de réaliser son examen et ensuite de finaliser son examen en validant un code qui sera donné lors de la réalisation de l'examen. Ce code permettra de lancer la notation automatique et de récupérer la note. Attention, à partir du moment où vous avez validé au niveau de FunMook, vous ne pourrez plus modifier votre examen. C'est équivalent à rendre sa copie lors d'un examen en présentiel. Donc je vais lancer mon examen en appuyant sur le bouton « Faire l'examen ». Et là, j'ai mon environnement qui va démarrer. Voilà, donc au bout d'un certain temps, vous serez habitué à, ce, à cette page de d'émarrage. Ça prend un petit peu de temps parce que, ben, au niveau des serveurs, il faut créer un environnement, stocker vos fichiers, etc., Et donc vous avez une page qui s'affiche. Euh, ici, on arrive sur un, un exercice d'évaluation fictive. Euh, vous lirez attentivement un peu plus tard euh, l'ensemble des consignes. Euh, néanmoins, je vais le faire euh, rapidement avec vous. L'objectif de cet examen fictif est de réaliser une fonction qui retourne le carré d'un nombre. Et donc, pour retourner le carré d'un nombre, euh, on vous propose de définir la fonction qu'on va appeler square et qui va retourner quelque chose. Donc, votre votre travail consiste à, à construire euh, ce code. Dans un premier temps, je vais euh, mettre un code euh, en erreur. Je fais return1, donc qui n'est manifestement pas le carré de la variable a. Et on va vérifier, on va regarder ensemble euh, ce qui va se passer. On voit que en dessous de cette cellule, on a des cellules où c'est écrit euh, test unitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un test unitaire C'est euh, un ensemble de, de codes qui permettent de vérifier des opérations élémentaires. Et en l'occurrence, on va vérifier que les tailles euh, de la variable passée euh, en paramètre et de, du résultat retourné par la fonction square sont bien identiques. Donc ça c'est un premier test élémentaire. Ces tests sont visibles, ils sont notés, donc pas forcément sur, sur, avec beaucoup de points, mais ils permettent de rapporter quand même quelques petits points. Et en tous les cas, ils peuvent vous avertir, si jamais ces tests ne passent pas, vous êtes sûr que vous n'aurez pas une bonne note si vous validez votre examen en l'état. Donc il y a un certain nombre de tests qui sont visibles, et on a aussi des tests qui ne sont pas visibles, pourquoi Parce qu'ils contiennent la, la solution au problème et donc en gros votre, votre proposition va être comparée à la solution qui est fournie par l'enseignant. Pour vérifier que les tests unitaires visibles passent bien, je vais appuyer sur le bouton valider l'examen. Et certains tests vont être déroulés, donc notamment sur la taille. Ici on voit que euh, et ben un certain nombre de cellules ne euh, passent pas ces tests unitaires. Et donc on voit bien que, ici, bon, si vous êtes un peu habitué à Python, on a l'entier, euh, l'objet entier euh, n'a pas d'attribut shape, donc il euh, y a un petit problème euh, au niveau de ce test. Je vois que les tests ne passent pas, donc j'ai euh, deux solutions. Hein. Soit je vais retourner à l'examen, donc le, ça c'est sûrement la solution la plus logique, ou alors soumettre définitivement, c'est-à-dire euh, euh, générer euh, l'identifiant et euh, aller le valider dans FUN. Bon, vous pouvez le faire, euh, mais si vous le faites à cette étape, vous êtes quasiment assuré d'obtenir une note de zéro. Donc je vais retourner à l'examen. Ici, donc je vais modifier ma cellule pour retourner le bon résultat. Euh, alors j'ai plusieurs euh, solutions. Une des solutions euh, habituellement utilisées, c'est écrire A fois A. Donc ça, ça marche à partir du moment où euh, mes, euh, ma variable A est une euh, variable de type euh, tableau numpy. Euh, voilà, et eh ben, je peux l'enregistrer et faire valider l'examen. Ici, euh, eh ben, je passe tous les tests euh, visibles. Évidemment, je n'ai pas de réponse sur les tests invisibles. Donc si je ne suis pas tout à fait sûr, je peux toujours, euh, je peux toujours retourner à l'examen pour euh, modifier des choses. Voilà. Je peux également euh, ajouter une cellule hein, si j'ai envie de faire euh, d'autres euh, calculs. Euh, par exemple, je fais a égale 5, je fais un print a plus 4 et j'exécute ma cellule. Voilà, euh, oh, pardon, j'ai mis a égale 4 et a plus 4, donc la, la valeur vaut 8 jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Si j'ai envie d'utiliser d'autres cellules pour faire, les, euh, pour, faire euh, pour, pour programmer, quoi, euh, je peux le faire, ça ne pose aucun problème. Euh, et même s'ils sont en erreur, ils ne seront pas pris en compte normalement par la notation automatique. Donc je vais supprimer ces cellules, dans tous les cas, ce sera plus propre. Donc là, je vais, euh, si, je soumets, euh, si je retourne sur fun et que je soumets mon examen en l'état, euh, ben, j'aurai la note de 7 points sur 7 totales. Pas forcément très intéressant pour moi de vous montrer euh, ce, ce cas-là. Je vais euh, changer ma fonction pour retourner uniquement la variable A. Si je valide l'examen, tous les tests unitaires vont se passer correctement. Et je vais la soumettre définitivement. Et donc, euh, au niveau de la note, qu'est-ce qui va se passer C'est que j'aurai seulement une partie des points. Donc là, j'ai une fenêtre avec examen terminé et soumis avec succès et on me demande de récupérer mon identifiant que je vais copier. J'ai bien noté mon identifiant et je quitte, c'est ce qui va fermer ma fenêtre. Et ensuite, je vais aller le coller ici pour valider ma note. Voilà, la vérification et la notation sont en cours. Et on voit que eh ben, j'ai eu euh, 3 points sur 7. Ce qui correspond à euh, mes 3 points, donc j'avais trois tests unitaires sur un point, et puis j'avais deux tests euh, cachés qui étaient chacun sur deux points. Et donc euh, ben, au final, je, me suis, je retrouve la note de 3 sur 7. Voilà, j'ai terminé euh, mon examen. Et euh, bah j'espère que euh, vous avez compris euh, le fonctionnement de ces examens et que vous pourrez les faire en toute sérénité.